Ma visite au Vietnam, à l'occasion des 50 ans de l'établissement de nos relations diplomatiques et des 10 ans de notre accord de partenariat stratégique, a été dense et porteuse de rapprochements économiques. La relation franco vietnamienne est riche. Elle se nourrit de liens culturels et historiques anciens et de ceux qui incarnent ces liens physiquement, les Français d'origine vietnamienne et les Français installés au Vietnam. Elle se nourrit aussi des liens très denses entre nos collectivités locales, alors que les prochaines assises de la coopération décentralisée se tiendront à Hanoï au mois d'avril. La France est le troisième investisseur européen au Vietnam. Plus de 300 entreprises, dont 170 filiales de groupes français, sont inscrites à la Chambre de commerce internationale franco-vietnamienne, générant près de 45 000 emplois. Mais nos relations économiques peuvent encore se consolider à l'heure où le Vietnam a connu en 2022 sa plus forte croissance sur les 25 dernières années. Ces liens économiques doivent d'ailleurs se renforcer avec tous nos partenaires en ASEAN et en Indo-Pacifique. C'est l'un des messages que j'ai adressé aux quelques 500 conseillers du commerce extérieur de la France, de la zone Asie-Pacifique, qui se sont réunis à Ho Chi Minh Ville. Face aux défis que représentent les transitions énergétiques, démographiques, environnementales et numériques, j'ai rappelé aux nombreux officiels vietnamiens que j'ai rencontrés que la France a des expertises à offrir. J'ai salué les grandes réalisations pilotées au Vietnam par des entreprises françaises comme Sanofi et j'ai encouragé les projets en cours comme le Métro ou le Grand Marché de Gros à Hanoï. J'ai enfin tenu à rencontrer nos compatriotes établis au Vietnam élus consulaire, représentants d'associations françaises, mais aussi les responsables pédagogiques du lycée français de Hanoï, fleuron de l'enseignement français en Asie du Sud-Est, qui a eu plus de 1000 élèves. Ensemble, ils constituent une communauté française vivante et dynamique au service de notre coopération économique, culturelle et scientifique.